Salut gang, c'est Weedman, c'est le grand jour, on va installer la lumière Spider Farmer SE5000. Manuel d'instruction ici, qui nous explique la garantie, Il nous explique aussi comment installer la lumière. Les spectres, 480 watts de lumière. Donc on peut voir, c'est des euh, c des barres, hein? avant on avait la Spider Farmer SF4000, hein? Un panneau rempli de lumière LED et bien là c'est pas un panneau c'est vraiment euh, <coughs> des barres des barres uniques comme ça qu'on va installer on en a 6 3 ici 3 en dessous donc euh, on installe ça immédiatement spider farmer SE 5000 et voilà on commence donc euh, j'ai mis euh, en anglais les frames, euh, la base et je vais commencer là, immédiatement à installer les tubes un à un. On regarde ça immédiatement. Donc voici les six tubes inquiétez vous pas euh, les tubes là, qui sont à l'envers les lumières LED ne touchent pas au sol donc euh, ici on va regarder l'encavure regardez ici on a juste à clipper à l'intérieur donc, je vais clipper les 6 barres dans les euh, bases qui sont aux extrémités. Donc, euh, je clipe les 6 barres dans la base immédiatement. Et voilà, les 6 tubes ont été enclenchés. Vraiment, là, euh, ça se fait très bien. Il euh, y a une extrémité qui est plus facile que l'autre, mais il faut, faut juste bien enclencher et puis... Euh, ça se fait très bien, ça se fait très bien. Donc, on va rajouter euh, les parties qui vont recouvrir euh, la base. Donc, euh, c'est un morceau qu'on va mettre par-dessus. Je vous montre ça immédiatement. Donc, euh, voici les deux bases, les deux euh, morceaux qu'on va euh, rajouter euh, par-dessus les... les tubes. Donc, regardez, et on ajoute ça immédiatement. Donc, on reçoit euh, 4 vis oranges et 4 vis noires, avec quatre euh, capuchons. Donc, on va utiliser les vis oranges pour bien solidifier les quatre coins de notre lumière. Donc, on va prendre les quatre vis oranges et on vise ça sur les coins. Donc, la vis est déjà visser, ça se fait très facilement, donc ensuite de ça on va installer quatre capuchons aux quatre extrémités. Les capuchons étaient installés aux extrémités, on va installer maintenant le driver. Euh, on fait ça immédiatement. Donc j'ai mis le driver sur ce sens, euh, c'est la façon que je vais, je vais vouloir travailler. Euh, vous pouvez le mettre euh, 180 de l'autre côté. Donc, il euh, y a un branchement ici qu'on fait du driver aux lumières. Et ensuite, à l'autre extrémité, j'ai un autre euh, cordon d'alimentation pour aller directement dans le mur. Donc, il euh, y a un branchement seulement à faire ici. Un branchement du driver au tube. Et un deuxième branchement un nouveau euh, cordon d'alimentation qu'on va mettre à l'extrémité. Je vais utiliser les euh, vis noires pour le driver qu'on va installer sur le côté. Et ensuite de ça, je vais monter la lumière avec les crochets qui sont inclus avec la lumière Spider Farmer SE 5000. Donc les crochets, <coughs> on va installer ça là, juste ici. Eh, hey, mon homme, je l'ai changé de bord. Euh, je l'ai changé de côté. Écoute, mon homme, c'est, c'est, est lourd. Est lourd, J'ai vraiment peur que ça lâche. Écoute, c'est très, très, très, très, très, très lourd. Ça a aucun sens. Donc, je suis vraiment content. Donc, il va juste me rester à brancher ça. On va allumer ça. On peut le mettre ça à 10% le minimum. Avec un dimmer ici, jusqu'à 100% d'intensité. SE5000 de Spider Farmer. L'avantage de cette lumière, c'est que la lumière est vraiment répartie plus également que les anciens modèles, dont c'était un panneau de lumière LED, dont la force était très, très, très, très, très plus. La lumière était plus chaude, plus, plus, euh, plus forte au centre et euh, moins forte aux extrémités dans les coins, donc les plans de cannabis avaient moins de, de lumière, donc les, coquettes, les cocottes un peu, un peu plus petites, donc euh, ce style de lumière c'est l'avenir, c'est le futur pour euh, la répartition de la lumière, donc vous euh, voyez même le centre, le centre a moins de lumière, euh, toutes les autres lumières vont compenser. Donc 480 watts, il paraît que ça ne se compare même pas avec la Spider Farmer SF-4000. Donc ça ici c'est la SE-5000 et on va bientôt savoir là, les variétés qu'on va faire pousser ici, à Winman. Donc merci encore à Spider Farmer, mais juste avant, juste avant, on va l'allumer. Oh yeah, that's it man. Ouf, tes prêt C'était beaucoup plus facile que je pensais, sincèrement, là, très très très très facile, là, ça n'a aucun sens. Elle est à 10% présentement, on va voir son intensité, son petit look. C'est hot hein Sérieux hein On va monter ça plus fort. Très, très très fort très très très fort pour les yeux vraiment là c'est vraiment vraiment ouf all right merci encore spider farmer et suivez winman regardez mon instagram suivez l'évolution de cette nouvelle grow dans une tente 4x4 avec la lumière de Spider Farmer, le modèle SE 5480W. Et pour ceux qui connaissent ça, moi je connais pas ça. 2.75 mol. Alright, donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!